Oui, donc Pierre Chadru, je suis euh, donc euh, acteur culturel, économiste euh, et, euh, et donc anciennement candidat aux élections régionales de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, colissier de la liste conduite par euh, Georges Boucard à Lamantin, euh, dans une opportunité particulière qui est celle qu'on connaît, à savoir un contexte d'invalidation de, de, de, de, euh, de l'élection de, de, de, de Jocelyn Sapotille. Donc euh, opportunité hautement salutaire pour la population qui lui permettra donc d'évaluer, de, de réévaluer et de, et, de, et de se rendre compte qu'il y a des perspectives nouvelles, euh, qu'il y a euh, de, des, des, des propositions, qu'il y a des candidats nouveaux qui peuvent proposer euh, un autre destin à la population lamantinoise, dans beaucoup plus de respect de la population, beaucoup plus de respect des promesses euh, engagées, euh, dans une perspective de vision plus globale pour le développement du territoire avec des vrais acteurs, des gens qui sont passionnés, qui sont des vrais lamantinois, euh, qui ont envie de faire évoluer les choses et qui ont envie d'arrêter avec ce... Euh, cette, cette tradition euh, des, des, des, des promesses non tenues, cette tradition euh, du, du, du, de l'irrespect total donné à la, à la population, aux électeurs, en oubliant euh, qu'ils ont été euh, élus par des gens euh, à qui ils ont promis des choses et que malheureusement, après, aussitôt élus, ils leur tourne le dos. Il faut qu'on arrête avec ce clivage, il faut qu'on arrête avec, cette, avec cette, euh, ce paradigme pour qu'enfin, les acteurs, euh, économiques, sociaux, culturels et, et politiques guadeloupéens. Bien assume vraiment ce qu'ils sont et, et, et fassent enfin ce qu'ils disent et propose euh, un vrai projet de développement euh, de la, de, du territoire lamantinois et de, de valorisation euh, de chaque habitant, de chaque citoyen lamantinois. Euh, il faut l'opportunité nous est donnée aujourd'hui de dire stop. Moi, ça m'est arrivé d'avoir accompagné, d'avoir aidé, d'avoir soutenu euh, des, des, des, des, des anciens candidats qui, aujourd'hui, n'ont pas tenu leurs promesses, qui, aujourd'hui, ont, ont, ont tourné le dos à, à leurs paroles données. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc moi, en tant qu'économiste, en tant qu'acteur culturel, en tant que l'amantinois, aujourd'hui, je prends la, la, la ferme décision de, de, de, de faire partie d'une équipe de, de, de gens compétents, responsables, qui veulent vraiment changer la donne et nous changerons la donne, j'espère, dès le 13 mars 2022.